Une vidéo rapide sur la commande vocale donc la commande vocale s'active en appuyant sur la molette de droite un micro apparaît et vous pouvez donner votre ordre par exemple activer la climatisation et ça vous permet d'activer la climatisation ou Réglez la température à 20 degrés. Et là, température réglée sur 20 degrés. Une commande importante, si ça ne se passe pas bien, que vous voyez un dysfonctionnement au niveau de l'autopilote ou autre, un freinage fantôme, arrêtez la climatisation. Euh, N'hésitez pas à dire « bug report euh, ». Et donc, ça enverra un bug, je vous montre. « Bug report ». Et donc là voilà, c'est tout, voilà